dire, et je partage ce point de vue, que si on n'a pas d'argent, on peut quand même être reconnu dans la société. Bien exact. sûr qu'il faut avoir de l'argent, mais comment vous, vous voyez ce parcours de la reconnaissance, à plusieurs reprises, mmh. dans vos différents ouvrages, mmh. euh, vous, vous avez évoqué ça. Oui. Donc, quel conseil là aussi, vous pouvez <rire> nous donner comme professionnel donner aux, aux familles pour ne pas être sur le registre de la bouteille à moitié vide, mais être tout sur parfait. le registre de l'espérance. Oui, oui, oui. Même si on a moins d'argent. Ah, oui, comment oui. on peut vivre dans la société avec moins d'argent, oui. tout en étant mieux reconnu Alors Bien sûr, c est, c est, ce n'est pas forcément plus facile, mais c'est possible. Hein euh, c'est possible, et j'ai envie de dire, là, quelque part, il y a aussi une espèce d'apprentissage. Pour voir la bouteille à moitié pleine plutôt que la voir à moitié vide, c'est vrai qu'il faut quelque part... À un moment donné, peut-être si obligé. Hein, peut-être c'est d'abord un effet volontaire, c'est un effet, un effet conscientisé où effectivement je vais la voir. À côté de ça, vous parlez du parcours de la, de la reconnaissance. Si vous permettez, je vais peut-être prendre trois minutes pour pour pour le détailler un petit peu parce que j'ai envie de dire on peut on peut en faire. Vous allez voir comment on peut en faire des liens et des ponts avec notre quotidien. Alors, euh, le, le, le travail de, de Ricoeur, c'est un, un livre épais euh, de je ne sais plus combien de pages, euh, pas toujours évident, mais je vais le résumer. Je vais essayer de le résumer en, en cinq étapes. Hein, euh, voilà. Alors, Ricoeur nous dit que c'est vrai que dans le, il nous parle vraiment d'un processus. La reconnaissance, ça ne se met pas en, en œuvre en claquant des doigts. C'est vraiment un processus, et on va voir que c'est un processus relationnel complet. Euh, la première étape, c'est j'ai besoin d'être reconnu. j'ai besoin, et on fera peut-être des, des, des petits écarts par rapport à Lévinas tout à l'heure, j'ai besoin que l'autre atteste de qui je suis, parce que justement c'est toujours en partie l'autre qui me donne mon visage. Donc on est dans une position, à un moment donné passive, où... Je dépends du regard de l'autre et on sait bien comment, par exemple, un enfant va se construire dans le regard de ses parents. Si en tant que mère, je regarde mon enfant comme un enfant sympathique, capable de faire ceci, il a des chances de le devenir. Donc le regard de quelqu'un nous institue et peut nous renforcer ou nous enfoncer. Toujours pareil. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième moment, c'est ça n'est pas suffisant, on parlait de, de, de, de tension vers l'autre aussi. Euh, le deuxième moment, c'est j'ai besoin moi aussi d'aller rencontrer l'autre et d'aller lui dire comment je le vois et moi à mon tour d'attester qui il est. C'est-à-dire que moi aussi, on est peut-être dans une forme de rendu à ce moment-là, euh, je dois effectivement être curieux vis-à-vis -vis de l'autre. Hein, euh, me décentrer par rapport à moi ne pas seulement entendre mon propre besoin mais aller entendre le besoin que l'autre a de la reconnaissance et ça aussi ça n'a rien à voir avec la monnaie on peut dire à la personne qui nous aide, à la personne qui nous accompagne, on peut lui dire, ce pas forcément ce qu'on pense de lui, on est en dehors du jugement, mais donc le deuxième mouvement, à mon tour, j'atteste vis-à-vis de l'autre ce qu'il est. Le troisième mouvement qui nous institue, et là qui est important dans les couples et qui nous institue vraiment dans l'altérité, c'est là comme on fait mutuellement, nous nous regardons, nous nous dévisageons, on se regarde à trois et à deux aussi, et... Dans le même moment, on se reconnaît dans notre dignité d'être humain. Et on se, donc, c'est une reconnaissance de réciprocité, une reconnaissance mutuelle qui nous permet de ne pas, de ne pas reconnaître, d'admettre qu'il n'y a pas de relation de pouvoir. Quand on reconnaît l'autre pour ce qu'il est, quand on le regarde dans son visage, on ne le reconnaît pas comme quelqu'un sur lequel je peux avoir du pouvoir. Quand je... Voilà la différence. Et du coup, on, a, on, rec... on accepte l'autre dans ce qu'il est et on sort d'un régime de, de, de pouvoir et d'influence mutuelle. On est là. Point. Quand on gère les affaires de quelqu'un d'autre, on peut être Exactement. dans la méconnaissance, Tout à fait. dans la... quelque part... Oui. La, la moindre reconnaissance Dans la moindre de reconnaissance parce de l'autre. On est sur le registre de l'attention économique. Tout à fait. Et, et, puis, et du coup, on néglige, puis, voilà. on néglige ce, voilà, tout à ce fait. troisième élément clé. Voilà. Donc, regardons les autres hein, quand on gère leur budget. Et ça ne nous empêche pas de regarder les lignes des budgets. Mais en même temps, regardons ce que le visage de l'autre a à me dire. Là, je l'institue comme quelqu'un d'être humain et comme quelqu'un de digne. Et le quatrième mouvement, qui est aussi très très intéressant et que l'on peut, j'en vais dire, euh, mettre en acte, le quatrième mouvement, c'est se. Ce... Les trois, les trois premiers mouvements, c'est dans la relation à l'autre hein, que ça se joue. Là, le quatrième mouvement, c'est se reconnaître soi-même. Et là aussi, Ricoeur nous dit quelque chose. Donc, on peut aider en tant que en tant que psy, c'est ce que je fais. En tant qu'aider, on peut le faire. En tant que euh, professionnel aussi, on peut le faire. Famille, voilà, euh, on peut le faire. C'est se reconnaître soi-même. C'est-à-dire, euh, comme nous dit Ricoeur, se reconnaître à la fois comme auteur de ces paroles et comme acteur de ces gestes, c'est-à-dire dans ma responsabilité. C'est bien moi qui ai dit euh, que ceci ne me plaît pas, c'est pas le voisin qui m'a fait dire que ceci ne me plaisait pas. Donc, je me reconnais, se reconnaître, c'est se, se reconnaître dans sa responsabilité. Je n'ai peut-être que 10 ou 20 euros à la fin du mois. Si aujourd'hui, j'ai envie de claquer les 20 euros parce que j'ai envie de faire un cadeau et j'expose mon budget, j'ai envie de faire un cadeau à mes petits-enfants, etc., j'ai assume cette réalité-là, hein, et c'est une façon aussi de pouvoir parler de comment, comment euh, gérer la frustration, euh, oser, euh, j'ai envie de dire, affirmer ses choix, prendre la responsabilité de ses choix, c'est aussi une façon de gérer sa frustration. Donc, ce quatrième mouvement, je me reconnais moi-même, dans un, et là aussi c'est intéressant ce que nous dit Ricoeur, parce que du coup on peut aider les, les personnes que l'on rencontre à cela, je me reconnais, et je me raconte à moi-même qui je suis. Et dans ce, dans ce récit que je me fais, et du coup je me raconte toujours comme étant différent, parce que chaque rencontre peut me rendre différent, dans ce récit que je fais, dans ce récit dynamique que je fais de moi-même, euh, finalement je construis mon identité. C'est ce que Ricœur appelle l'identité narrative. Et alors on arrive au cinquième, parce que des fois en philosophie il peut y avoir aussi des happy ends, il y a des fins heureuses. Le cinquième mouvement de la reconnaissance, c'est quand on est dans cette reconnaissance, dans je me sens reconnu, je reconnais l'autre, etc. On est dans la forme de reconnaissance en tant que gratitude. Du coup, je reconnais, et on revient à la bouteille vide ou pleine, je reconnais ce que j'ai reçu, même si ce n'était pas ce que j'aurais voulu, même si les aides ne sont pas à la hauteur de ce que je voudrais, même s'il en manquera toujours un peu ou beaucoup, je suis capable d'être dans la gratitude, c'est-à-dire de reconnaître ce que j'ai reçu, plutôt que d'être dans, dans l'attente toujours de ce que je ne reçois pas. Et c'est là aussi où je fais une différence entre réclamer un dû, c'est toujours réclamer ce qu'on n'a pas, au lieu de reconnaître aussi ce que l'on a. Et là, ça peut, peut s'articuler. Justement, à un moment donné, là aussi, c'est une dimension… Euh, là aussi, on est professionnel, n'est-ce pas Bon, Mais en même temps, il y a une, il y a une dimension cordiale, on, on peut rire, on peut être excessivement on rigoureux. – On peut échanger. – On peut échanger, on peut échanger, on peut même plaisanter, on peut aller, encore une fois, aller à la rencontre du monde de l'autre. Et aller… Alors je, là, j'ai une phrase de Lévinas, vous savez, entre Ricoeur et Lévinas, moi j'adore. Et donc, il y a une phrase de Lévinas qui dit euh, « Le partage du monde est possible à partir du moment… » où on regarde le monde à partir du regard de l'autre. Donc si je me descente, si je ne reste pas seulement euh, dans ma posture professionnelle, je peux rester, je peux continuer à gérer des budgets, etc. Ça ne, ça ne s'oppose pas, ou du moins les opposés, comme disait Héréchlite, les opposés coopèrent. Je peux être dans ma posture et je peux être humain, je peux être gr gracieux, je peux être euh, cordial. Ça ne s'oppose pas. Hein, euh, et du coup, on peut aller entendre le monde de, de l'autre, on peut interroger, donc en tant que professionnel, si je veux être connu, il faut que je fasse ce mouvement vers l'autre. Il faut que je lui demande qu ce qu'il aime bien faire. Est-ce qu'il aime aller à la pêche C'est gratuit et on peut aller à la pêche ou pas Vous avez donné un certain nombre d'exemples mm -hmm. euh, concrets de, mm -hmm. la, de la posture ou des postures, des en postures tout cas de l'ouverture d'esprit oui. et l'ouverture à l'autre qu'on devait de avoir. Oui, mais parce que ça nous fait du bien à nous tous. Alors, on s'est fait du bien là. on crois que euh, cette <rire> interdiction, j'espère, hein, monsieur le journaliste. <rire>